Bonjour, bonjour tout le monde, ici Sophie et bienvenue sur ma chaîne Simply Sophie. Nous allons parler minimalisme et plutôt comment vivre avec notre conjoint qui est peut-être pas minimaliste. Mais en attendant, je vous demande de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche là pour ne pas louper de vidéo et j'ai aussi un Instagram si vous voulez voir de temps en temps des petites stories un peu marrantes ou mon évolution en pole dance parce que oui, je fais de la pole dance toutes les semaines et je partage tout ça sur Instagram. Mmh. Ouais. Bref, alors, d'abord, je vous présente mon beau bureau. Dites-moi si vous aimez ce, ce fond-là plus que mon lit où tout est vide. N'hésitez pas à me le dire et ça me fera très plaisir de savoir ce que vous en pensez. Donc, commençons. On va voir 7 points sur comment faire pour vivre avec une personne qui n'est pas forcément minimaliste, voire maximaliste. Point numéro 1. N'hésitez pas à communiquer votre style de vie. Que ce soit une nouvelle prise de conscience où vous l'êtes déjà, vous vous mettez en couple et vous, vous dites « Ok, tu sais que je suis minimaliste, mais en fait, quand je... dans mon habitation aussi je suis minimaliste. » Et expliquez-lui ce que cela signifie pour vous. Euh, comment c'est dans votre intérieur de, de vos rêves euh, Pourquoi vous en avez besoin sur votre qualité de sommeil euh, sur votre bien-être, euh, niveau stress, etc. N'hésitez pas à lui en parler. C'est très important, euh, surtout si vous devenez minimaliste et que tout d'un coup vous, vous jetez toutes vos affaires par la fenêtre, Qui se disent pas « Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire Elle va me quitter ou quoi ?» <rire> Numéro 2. Ne vous occupez surtout pas de ses affaires. À lui ou à elle. Ne désencombrez pas, ne minisez pas et essayez de ne pas trop critiquer euh, toutes ces collections. Euh, occupez-vous de vos affaires, hein, de vos oignons comme on dit, <rire> d'abord. Euh, dans Code Marie, dans, dans le, le livre de Marie Kondo, j'aime bien parce qu'au début elle dit au plus vous avez envie d'attaquer les affaires des autres, au plus cela veut dire que vous-même vous n'avez vous pas encore fini de ranger toutes vos affaires et vous n'êtes pas en paix. Donc occupez-vous d'abord de vos affaires, soyez en joie avec vos affaires et après, vous en parlerez avec votre conjoint ou pas. <rire> là où ça se corse un peu, c'est pour tout ce qui est affaires communes. Et donc là, on va parler du point numéro 3, on va parler du compromis. On va commencer à se dire, ok, euh, j'aime beaucoup notre appart et tout, mais je me sens plus bien, j'ai l'impression d'étouffer, il euh, y a trop de ménage à faire, euh, ça va pas, il faut que ça change. Et là, vous allez dire, ok, moi, j'aimerais bien ça, ça, ça. Montrez-lui des, des, des inspirations sur Pinterest ou autre pour l'aider à visualiser ce que vous voulez. Euh, et aussi, dites, ok, j'aimerais bien faire un tri dans la cuisine. Euh, il se peut qu'il y ait des affaires de... Si vous avez surtout, si vous, comme nous, nous, on vivait tous les deux dans deux studios différents. Et puis, on s'est mis ensemble. Et donc, on a apporté notre truc des de deux studios ensemble. Et euh, du coup, on avait plein de choses en double, etc. Et donc, quand on a... Au début, quand on a trié, enfin au début, j'avais pas trié du tout. Puis quand j'ai trié, on a plutôt regardé ce qui allait durer plus longtemps dans le temps, etc. Et puis à un moment donné, on s'est dit Ok, on va acheter, tu sais quoi euh, y a, Tout est débarillé, il y a plein d'assiettes qui ont été cassées, etc. On va donner tout ce qu'on a. Il en reste trois de chaque, trois machins. On va tout donner et on va s'acheter un set qu'on aime bien, nous, euh, avec notre nouveau style de vie, etc. Et voilà. On n'est pas obligé de faire ça pour tout. Euh, mais essayez d'enlever les doublons s'il y en a et euh, surtout laissez-lui clair que si vous vous débarrassez par exemple de son jeu, de sa batterie de casserole, c'est pas parce que c'est sa batterie de casserole, c'est peut-être parce que c'est celle qui prend le plus de place, par exemple, ou qui est la puce abîmée, par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas à lui en parler. Ensuite, numéro 4, vous allez montrer la voix. Donc, euh, que ce soit montrer exemple déjà avec vos affaires donc trier vos affaires même si vous avez fini de trier par ben, moi j'ai vraiment plus grand chose mais c'est quelque chose qui est récurrent euh, quand je fais le ménage si je tombe sur une de mes affaires par exemple j'ai un micro Rode que j'ai utilisé d'utiliser d'utiliser deux fois que j'arrive pas à faire fonctionner pour une meilleure qualité vidéo mais ben, j'arrive pas à le faire fonctionner et là je suis en train de me dire je n'utilise pas je vais le mettre en vente voilà ouais <rire> Et euh, voilà, donc quand je tombe sur un truc, je me dis, je n'ai pas réussi à faire fonctionner cet objet. J'ai essayé plusieurs fois, j'ai regardé des vidéos, j'ai essayé avec mon téléphone, j'ai essayé avec mon portable, j'ai essayé avec ma caméra là. J'y arrive pas. Ok, c'est casse-tête, je vais le donner, je vais le vendre, etc. Euh, mais ce n'est pas un truc que je me force toutes les semaines, il faut que je trie mes affaires. Non, j'ai fini, suis, je ne suis plus à cette étape-là. C'est quand je suis en train de ranger les choses, je me dis, tiens, ça fait longtemps que j'ai n'ai pas utilisé cet objet-là, <rire> par exemple. Ensuite, ça va être aussi montrer la voie au niveau du questionnement des achats. Euh, moi, j'aime bien encore faire des listes, de, de, des wish lists, de souhaits, de, de choses à acheter. Surtout pour les vêtements, euh, parce que bah, les vêtements, ça s'use, hein, euh, forcément. Et surtout quand, moi, j vous avez vu ma, mes vêtements, on pourrait dire que j'ai une capsule wardrobe, mais à l'année, j'ai vraiment, j'ai peut-être moins de 50 pièces. Et euh, du coup, ben... Bah, je porte souvent les mêmes vêtements ce qui est marrant d'ailleurs parce que ma soeur m'a dit tu portes toujours le même pull rose dans tes vidéos ben oui je suis minimaliste <rire> mais du coup ça se, on lave plus souvent les choses surtout que j'ai des enfants qui me tâchent assez souvent et donc les choses s'abîment et donc quand je veux renouveler tel ou tel machin j'ai du coup mon processus minimaliste qui vient qui me dit ok j'ai besoin d'un pull imaginons j'ai besoin d'un pull bon, pas trop mais non mais j'ai besoin d'un pull Ok, qu'est-ce que j'aimerais Je voudrais que ça soit éthique. Ok, je voudrais que ce soit écologique. Durable, blablabla. Donc je vais regarder. Je vais regarder dans les sites que j'aime bien. kiog euh, Armed Angels, etc. Je vais chercher. Euh, parfois, le prix, ça va être un peu trop cher pour moi. Donc je vais regarder sur Vinted s'il n'y est pas déjà. C'est comme ça que j'ai trouvé une jupe Ekiog. Euh, ensuite, je regardais dans les friperies et là, du coup, j'oublie un peu le éthique, etc. Je vais chercher si je trouve un pull qui me plaît en, en friperie. Mais je me suis mis euh, en obligation de ne pas acheter de, de, de nouveaux vêtements en fast fashion. Donc, si j'achète des nouveaux vêtements, c'est forcément éthique, écologique, etc. Tout ce qui rentre dans les bonnes cases pour moi, dans mes principes. Mais du coup, je rentre dans toutes ces, ces, ces questions. Est-ce que j'en ai vraiment besoin Est-ce que je vais l'utiliser Est-ce que je ne peux pas le remplacer par quelque chose Est-ce que pour ce prix-là, est-ce que je ne peux pas le trouver en occasion Surtout pour les jeux, etc. Et du coup, ben, mon homme, premier truc, quand il doit acheter un chose, quelque chose, il va regarder sur le bon coin. Je regarde pour une barre de pole dance sur le bon coin. Je me suis mis une, une alerte pour euh, dès qu'il y a une barre de pole dance, je puisse l'acheter. Et on verra quand il y en a une qui arrive à un bon prix. Parce que pour l'instant, il y en a une à 200 alors que neuf, ça coûte 240. <rire> Bref, euh, voilà. C'est des questionnements qui arrivent et qui, qui commencent lui-même à appliquer. Voilà. Numéro 5, et ça va être justement, comment on ne va pas désencombrer les affaires de notre conjoint, mais qu'on a besoin, nous, de, de, de voir plus de vie, d'entre guillemets, pour être plus serein ou sereine, on va essayer de lui dédier des espaces personnels. Si vous avez eu la chance d'avoir un grand logement avec une pièce qui n'est pas trop utilisée, vous pouvez lui, la lui dédier, lui dire « Ok, tiens, tu peux faire ton bureau, tu peux faire ton espace fitness, je sais pas tout quoi » et vous mettez toutes ces affaires dedans. Euh, ses affaires qu'il n'utilise pas tout le temps, je veux dire. Ça peut être sa bibliothèque de livres qu'il lit alors qu'il lit une fois tous les trois mois. Euh, ça peut être ses DVD qu'on ne regarde pas trop, ses CD et euh, ses affaires de sport, etc. Mais comme ça, il a un endroit où il se sent chez lui, pas envahi, où il peut vivre comme il l'entend euh, sans se sentir jugé par, notre, euh, par nous. Et voilà, et il se sentira plus à l'aise. Parce que lui aussi, il faut qu'il se sente à l'aise. <rire> alors, ensuite, numéro ah oui nous Nous par contre on n'a pas de pièces en plus notre logement est de super bonne taille euh, mais on n'a pas une, taille, une pièce qu'on peut dédier à quelqu'un en plus du coup ce qu'on a fait j'avais ça m'a pris du temps à désencombrer énormément pour pouvoir libérer les meubles pour mettre toutes ces affaires justement parce qu'avant on avait beaucoup de bibliothèques on avait euh, un grand meuble une colonne de meubles pour les dvd on avait Trois petites bibliothèques ici qui étaient remplies de livres, de, de documents, de papiers, majoritairement ces affaires. J'avais beaucoup de livres aussi. Hein. Et du coup, ben maintenant, j'ai beaucoup trié mes affaires. Ce qui, du coup, l'a enclenché à de trier un petit peu, à se poser quelques questions. Et du coup, toutes ces affaires rentrent dans ce bureau. D'un côté, il y a tous ces livres. Moi, j'en ai une petite dizaine. Et de l'autre côté, il y a tous ces documents, papiers qu'il aime bien garder. Papier officiel, etc. Dans, en dessous de la télé, il y a un meuble avec un tiroir pour les jeux de société, on aime bien jouer, et en dessous, c'est DVD. Euh, on a, donc il a tout le placard de la chambre, c'est pour ses vêtements, et tout le placard euh, de la chambre des enfants, c'est pour ça qu'il y a une armoire des enfants. Tout le placard de la chambre des enfants est majoritairement utilisé par ses affaires aussi, où il y a trois caisses de souvenirs, une caisse d'objets au cas où, combinaison de ski, etc. Euh, il a aussi tout ce qui est euh, hobby donc euh, est pour le sport son tennis qu'il est en fait toutes les semaines surtout ça prend de la base toutes les raquettes et il y a aussi évidemment une caisse de tout ce qui est bricolage pour les enfants et moi j'aime bien bricoler et une caisse de rotation pour les jeux des enfants et voilà tout on n'a pas de grenier on n'a pas de cave. tout rentre dans dans l'appartement donc pour nous il était important de moi il était important de voir le maximum de vie, d'entre guillemets, pas des objets inutiles. Vous voyez, il y a quand même des photos, etc. Mais pour moi, c'est important, la famille. Donc, j'aime bien le représenter dans ma décoration. Tout comme les plantes. Et, euh, mais du coup, il n'y a pas d'autre chose, à part les photos et les plantes. Euh, voilà. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire C'est voilà. Et du coup, il a quand même ses affaires. Je ne les ai pas balancées par la fenêtre. Et euh, il sait où il doit chercher tel ou tel machin. Et voilà. Et moi, je ne me sens pas non plus... Euh, agressé entre guillemets par toutes ces tonnes de livres, ces meubles à faire, euh, le ménage, etc, etc. Numéro 6, là on en revient à Marie Kondo qui justement, si la personne n'a pas fait de tri ou si elle a fait de tri, vous trouvez qu'il trouve, qu garde encore énormément de choses, c'est comprendre. Essayez de comprendre que ce soit seul ou en lui posant la question, c'est beaucoup mieux en lui posant la question, mais encore une fois faites-le de manière Vraiment honnête, sans poser de jugement, vraiment lui poser « Mais pourquoi tu gardes tous ces, toutes ces revues d'automobile, par exemple Est-ce que ça veut dire quelque chose Qu'est-ce quelque, qu que cela signifie pour toi Pourquoi tu as autant d'attachement pour ces revues d'automobiles ?» Et là, il va peut-être vous dire « Oui, c'était un truc entre mon grand-père et moi. Toutes les semaines, on s'achetait un petit magazine automobile. Et pour moi, ça me ramène à cette époque. » Donc pour lui, c'est clairement un truc lié à un souvenir de son enfance avec son grand-père, par exemple. Ou euh, euh, tous les livres, c'est peut-être lié à des hobbies ou des rêves qu'il a eu qu'il voulait faire dans la vie. Pour finir, il l'a mis un peu de côté ou il l'a laissé tomber, mais quelque part, il n'est pas encore prêt pour totalement tourner la page. Voilà, c'est très important. En général, il y a toujours une petite signification derrière. Et si maintenant c'est quelque chose qu'il a reçu en cadeau et qu'il n'ose pas, mais voilà, ça aussi ça veut dire quelque chose, c'est qu'il n'ose pas dire à la personne qui a offert ce cadeau Je n'en ai pas besoin, merci quand même du cadeau, ça m'a fait plaisir, mais j'en ai pas besoin. Ou il a peur de ce que les autres vont penser de lui s'il le jette. Mais voilà, tout, ça reste toujours un cheminement interne. Il faut pouvoir avoir confiance en nos positions ou en nos décisions. Et finalement, le numéro 7, c'est N'oubliez pas que la prise de conscience. Ça prend du temps. Donc, même si vous montrez l'exemple, etc., euh, nous, au bout de 6 ans, bah, pour moi, mon copain n'est pas minimaliste. Il n'est pas en passe de le devenir. Même si je reconnais qu'il a sûrement désencombré la moitié de ses affaires, ce qui est un pas énorme. Euh, il y a encore énormément de choses qu'il garde, mais c'est sa nature. Euh, mais par contre, euh, voilà. Il est, pour beaucoup d'habitudes, c'est venu pour les achats. Elles sont très réfléchies. Euh, maintenant, quand on reçoit des trucs, des babioles ou quoi, ou des goodies, des entreprises, maintenant, ils ne les gardent plus. Euh, mais voilà, le cheminement vient petit à petit, sans être forcé. Au plus, vous allez vouloir le forcer, au plus, il va y avoir une résistance et la personne va faire un blocage et il va faire un sort d'inverse. Il va dire, tu veux pas que j'ai ça ben, Je vais le garder, <rire> par exemple. Il ne faut surtout pas que ça une sorte de conflit. Euh, voilà. Que vous dire d'autre Et si ça se trouve, euh, ben, la personne avec qui vous vivez va se, va se dire « Ok, je veux être minimaliste moi aussi » et va peut-être vous demander de l'aide et vous allez pouvoir l'aider complètement parce qu'il n'a pas autant d'attachement aux objets. Et, euh, et voilà. Mais ne, vous n'allez pas changé l'autre personne non plus. Donc, ça doit venir de l'autre personne. Il faut qu'elle se sente bien avec ce style de vie aussi. On ne va pas forcer. Euh, C'est un style de vie personnel. Chacun le vit comme il veut. Mais il y a moyen de faire des compromis. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, comme je vous ai demandé au début, à aimer et à commenter comment c'est chez vous, comment vous imaginez votre chez vous. Euh, voilà, quelle est la chose que vous trouvez bizarre que votre copain ou compagnon garde, par exemple, ou qu'on copine. Voilà, j'espère que vous avez aimé et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao